ces chaussons je vais utiliser ce fil euh, bonbon et un crochet numéro 5 et je vais utiliser deux couleurs un fil, le fil bonbon et un fil au kilo je vais utiliser deux brins de chaque donc je commence par faire un, un cercle magique et je vais faire deux mailles chaînettes Dans le cercle, je vais faire 11 demi-brides. Euh, je compte les deux mailles chaînettes comme une première demi-bride. Voilà. Maintenant, j'ai terminé le tour. J'ai 11 demi-brides et deux mailles chaînettes. Que je compte demi-bride, donc 12 demi-brides, et je vais fermer le cercle. Je tire sur le fil pour fermer le cercle, et je vais finir par faire une maille coulée dans la deuxième maille chaînette. Je commence le deuxième tour par deux mailles chaînette, et dans chaque demi-bride, je vais faire deux demi-brides. Mais je ne vais pas travailler dans la, dans la, normalement. Regardez, je tourne le travail et je vois cette tresse derrière. Donc, je vais prendre, le, je vais entrer dans le troisième brin. Parce que je veux garder la jolie tresse devant, dans mon travail. Donc je m'introduis là dans le troisième brin. Le brin qui est derrière. Vous tournez votre travail et vous le verrez. Et dans chaque maille je vais faire deux demi-brides voilà je continue comme ça deux bride une deuxième dans la même maille donc j'ai fait une augmentation dans chaque maille il y a deux mailles au, au total j'aurai à la fin 24 demi-brides Vous voyez, vous tournez votre travail et vous verrez ce, ce, ce, cette, cette, cette tresse. Cette, et c je veux garder celle d'en haut pour mon, mon chausson. Voilà, vous, vous voyez, on a, et, et, elle reste cette jolie tresse en haut. Voilà, j'ai fini le tour. Je vais fermer. Je vais aller dans la deuxième maille chaînette. Ah, non, là, je, là, je fais une demi bride, je vais à la base de deux mailles chaînettes et je fais une demi bride avant et après je ferme par une maille coulée dans la deuxième maille chaînette voilà j'ai fini ce tour moi j'ai fait une augmentation là c'est la seule que je vais faire parce que je chausse 37 et avec une laine épaisse et un crochet 5 je trouve que c'est suffisant si vous avez un pied large vous pouvez faire un autre rang d'augmentation. Vous travaillez une demi-bride et dans la deuxième, vous doublez. Vous faites deux demi-brides. Et je travaille toujours dans, la, dans, la, dans la, la, le brin arrière, le troisième brin de la main. Donc, euh, mais là, je ne fais pas d'augmentation. Dans chaque demi-bride, je fais une demi-bride. Mais si vous avez un pied épais ou large, vous faites des encore un tour d'augmentation. Voilà, j'ai fini mon tour dans chaque je dois garder je dois vous comptez, vous devez avoir 24 demi brides parce qu'on a parce que personnellement j'ai pas fait d'augmentation ok je termine le tour par dans la deuxième maille chaînette je fais je fais une maille coulée et là moi j'ai pas fait d'augmentation j'arrête les augmentations pour euh, mes doigts et je vais vous montrer comment, je, pourquoi j'arrête, qu'est ce qu'on va faire maintenant, vous pliez votre travail, vous posez sur votre pied, là je ne vais pas poser mon pied mais je vous montre sur ma main, donc quand vous posez ça, on suppose que c'est le pied, le, votre doigt, le grand doigt et le petit, votre orteil et le petit orteil doivent sortir un peu, parce que après, quand on va commencer le point fantaisie, ça, le travail va s'élargir un peu. Moi, je chausse 37. Et donc, je travaille avec une laine un petit peu épaisse. Donc, pour moi, c'est bon. Pour le moment, donc, je vais introduire le fil blanc pour commencer mon point fantaisie. Et je vais travailler droit. J'ai 24 mailles. Je vais travailler sur les 24. Donc, vérifiez toujours vos mailles. Donc, je fais un petit nœud avec le fil blanc et je vais faire la maille coulée avec le fil blanc Parce que comme ça je l'introduis correctement. Voilà, et je tire sur les fils. Et je là je vais commencer comme j'ai dit le point fantaisie, C'est le point pied de poule <coughs> qui a deux faces. Hein? Donc là, je commence par faire une seule maille chaînette qui sera considérée comme une maille serrée. Dans la maille suivante, je vais faire une bride. Je fais ma bride. La maille suivante, ce sera une maille serrée. La suivante, une bride. Ensuite. Une maille serrée donc j'alterne une fois maille serrée une fois une bride et je fais ça pour tout le tour maille serrée bride voilà je, je fais pour le tour donc voilà terminer ce tour maintenant je fais je vais utiliser le fil bleu. Donc ma maille coulée, je la fais avec le fil bleu. Je vais sur la maille serrée, j'introduis le crochet et j'utilise le fil bleu. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce, dans ce tour là Je vais inverser. J'ai commencé par une maille serrée, j'ai commencé par une maille serrée, et là je vais faire tirer sur les fils pour pas avoir des trous et puis croiser les fils. Voilà, je vais prendre le fil bleu, non pas le blanc, le bleu. Donc, je commence, je vais faire trois mailles chaînettes. Ça, ça remplace une bride parce que j'avais commencé le tour par une maille serrée, une seule maille chaînette. Là, je commence par trois mailles chaînettes. Sur la bride du tour avant, du tour précédent, je vais faire une maille serrée. Donc, j'inverse. Quand il y a une maille serrée du tour précédent, je fais une bride. Et quand il y a une bride du tour précédent, je fais une bride. Voilà, sur la maille serrée, je fais une bride. Et sur la bride du tour précédent, je fais une maille serrée. Voilà, j'ai une bride. Là, je fais une maille serrée. Donc, on inverse. C'est toujours... Maille serrée, une bride, maille serrée, une bride. Le truc, c'est qu'on inverse un tour. Quand c'est une bride, on fait une maille serrée dessus. Et quand c'est une maille serrée, on fait une bride dessus. Et c'est tout. Je termine le tour par une maille coulée sur la troisième maille chaînette. Et je fais la maille coulée avec le fil blanc. Après, on devra tout cacher, les, fils, les bouts de fil qui restent avec une aiguille voilà ma maille coulée avec le fil blanc et je continue mon travail ben, je serre les fils pour pas avoir les trous donc là je vais commencer par une seule maille serrée parce que j'avais commencé l'autre tour par trois mailles finettes là je fais qu'une seule et sur la maille serrée je fais une bride on inverse toujours et comptez vos mailles vous devez toujours garder 24 mailles si vous avez moins ou plus c'est que vous vous êtes trompé donc euh, vérifiez toujours à la fin de chaque tour vérifiez vos, no, le nombre de vos mailles voilà c'est ça c'est ça le, le, le, le point fantaisie point pied de poule c'est ça, c'est une, euh, une maille serrée, une maille serrée, une bride, et le tour suivant, vous inversez. On continue sur la longueur de votre pied. Ça doit, le, le, le haut de votre pied, il doit être couvert. Regardez, là, je suppose que c'est un pied. Donc, vous travaillez en point fantaisie jusqu'à couvrir le haut de votre pied. Jusque là où, où la jambe commence donc voilà je vais mesurer je vais vous donner le nombre là j'ai 5 cm centimè... j'ai 8 cm en haut là c'est 8 et sur la longueur de j'ai 15 cm la largeur parce que je vous ai dit que le point fantaisie ça va élargir un petit peu donc c'est 10 cm vous voyez en haut c'était 8 mais là sur le euh, niveau point fantaisie c'est 10 cm donc je vais couper maintenant j'arrête et je coupe les fils je coupe le fil blanc je fais un nœud je, je vais cacher après ça c'est le milieu le, vous prenez votre, votre chausson vous le pliez en deux donc on va travailler sur la partie arrière pour faire le talon donc, je, euh, comme j'ai 24 mailles je divise par 3 le nombre de mailles et je dois marquer la partie de devant que je vais pas travailler maintenant donc 24 divisé par 3 ça me donne 8 donc normalement je dois lisser, laisser 8 mailles sur le côté haut mais moi je puisque la laine est épaisse et, et je, je travaille avec un crochet numéro 5 donc je vais pas laisser 8 je vais laisser 6 et c'est largement suffisant pour couvrir mon pied parce que mon pied n'est pas très épais si vous avez un pied un peu épais ou large laissez 8 mailles et euh, les 16 autres mailles vont faire le talon regardez vous voyez pour moi les 6 mailles c'est bon ça m'a fait pour le, le, le premier chausson j'ai essayé c'est bien 6 mailles mais sinon vous divisez par 3 les 24 vous laissez 8 mailles devant et le reste vous le travaillez pour, le, pour la partie arrière donc le talon et mettez des marqueurs j'ai mis deux marqueurs entre les deux marqueurs, euh, d'un marqueur à l'autre, il y a six mailles. Je vais couper le fil bleu. Et je fais un petit nœud pour commencer le travail du talon. Et je ne vais pas aller m'introduire là où j'ai mis mon marqueur, non, dans la maille à côté, juste à côté. Donc, dans la maille suivante, je, je, prends, je, travaille, je fais le talon en bleu. Voilà, j'introduis mon crochet et là, je vais travailler en demi-bride. J'ai fait deux mailles chaînettes et je vais faire, je prends ce bout de fil et je le cache. Donc, et je vais faire une demi-bride sur chaque maille. Et, et combien de mailles là J'ai, Moi, j'ai 18 mailles parce que, que j'ai laissé 6 et il me reste 18 pour faire le talon. L'arrière la, euh, du chausson. Donc, je fais sur chaque maille je fais une demi bride et je vais travailler entre les deux marqueurs juste je viens pas travailler le devant juste les entre les deux marqueurs et comptez bien le nombre de vos mailles moi j'ai 18 donc je vais avoir 18 demi brides Voilà. j'arrive euh, au dernier au deuxième marqueur, et là j'arrête et je fais deux mailles chaînettes et je vais tourner. Je tourne le travail pour garder la la, la tresse apparente vers le côté extérieur. Comment je vais travailler Je vais travailler. je vais pas travailler sur euh, la, la tresse de de normale. Je vais travailler dans le brin qui est à l'intérieur. Comme ça, je garde la tresse vers l'extérieur. Si vous voulez pas ça, vous travaillez des demi brides normales. Vous n'aurez pas la, la tresse, la, la, la jolie tresse apparente, mais bon, vous aurez votre chose. Donc, je vais travailler des demi brides. On voilà, regardez. Pour garder, Je travaille comme ça pour garder cette tresse apparente dehors. Sinon, vous travaillez les demi-bride normal. Et là, j'arrive à la fin. Et je fais ma dernière demi-bride. Je tourne pour garder la tresse également dehors. Maintenant, comment je vais faire? Je fais d'abord mes deux mailles chaînettes qui remplacent la première demi-bride. Et je, je vais tourner le travail et travailler dans le brin, pas celui-là, mais à l'intérieur. Pour garder la tresse, je tourne le travail et je travaille dans le brin qui se trouve en bas, à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais travailler dans ce brin là Demi-bride et je vais faire des demi-brides. Donc je regarde toujours avant de commencer le travail où je vais introduire mon crochet pour garder la tresse dehors si vous voulez pas vous casser la tête avec ça travaillez des demi brides normales sur vos 18 mailles chaînettes et n'oubliez pas la dernière sinon les mailles vont diminuer donc vous faites attention c'est pour ça que je dis comptez vos mailles sinon vous allez oublier je parle aux débutantes, bien sûr. Donc, pour le, le rang suivant, toujours, pour garder la tresse dehors, je ne travaille pas sur celle de haut, je travaille à l'intérieur. Je ne vais pas travailler sur celle-là, mais je vais prendre le brin qui est à l'intérieur. C'est un plus, et c'est tout. Hein. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je fais également, je prends ce brin, je m'introduis dans ce brin et je fais des demi brides dans chaque maille. Serrez votre travail, quand vous travaillez vos mailles, vous serrez un peu pour ne pas avoir trop de trous. Euh, pour savoir quand finir, quand arrêter le travail, c'est que quand vous mettez votre chausson dans votre pied, le talon, ce que vous êtes en train de travailler en bleu, doit se fermer sur votre pied vers l'arrière. Comme ça. Donc, euh, il, il doit se fermer. Quand vous voyez que ça se ferme, vous arrêtez. Et là, et là moi j'ai fini. Donc ça, ça, ça se ferme et on va coudre l'arrière du talon avec le crochet en utilisant des mailles coulées maintenant. Donc et comment je vais faire Si je travaille, Donc, voilà, je vais défaire ces deux mailles chaînettes que j'avais faites et je, je dois coudre l'arrière du talon. Regardez comment je fais. Si je fais comme ça et je couds j'aurai la couture vers l'extérieur et ce sera visible ce sera pas vraiment joli alors je plie comme ça et je vais travailler en maille coulée sur et quand je tourne la, la, la couture ne sera pas apparente on ne verra pas donc je vais aller m'introduire dans la première maille et je vais faire des mailles coulées je vais faire une maille coulée et là qu ce qu'on va faire On va prendre les brins extérieurs des, des mailles cha des mailles chaînettes des mailles des brides qu'on a en haut. Des, je dis pas brides sur les mailles en haut. Vous prenez les brins qui sont vers l'extérieur et vous faites des mailles coulées. Regardez, je je refais. Donc voilà, je m'introduis dans celui-là qui est vers l'extérieur, qui se trouve vers l'extérieur, et puis celui de l'autre côté mais aussi celui externe le bras qui se trouve également vers l'extérieur et, et je fais ma maille coulée je vais faire ça pour toutes les mailles pas celui là je prends pas celui ceux qui sont à l'intérieur je prends ceux qui sont vers l'extérieur et comme ça j'aurai la, la tresse vers l'extérieur quand je vais tourner mon travail Ça ne se verra pas après que c'est causé. Voilà, je fais des mailles coulées. Les brins extérieurs, celui-là et celui de l'autre côté. Euh, on s'introduit là et dans celui de l'extérieur, on fait des mailles coulées. Là, on arrive vers la fin. Il me reste que ces deux mailles. Je m'introduis donc et je fais mon, ma dernière maille coulée. Et je fais fermer le travail regardez quand je tourne le travail ça se voit pas du tout puisqu'on avait déjà les tresses il y a deux tresses et ça se voit pas que c'est causé du tout donc j'arrête je vais fermer le travail je vais couper le fil j'arrête on cachera les fils après vous tirez et cacherez avec une aiguille après ce, ce bout de fil là on va travailler maintenant le haut du chausson vous pouvez faire des mailles serrées un tour de mailles serrées et, et le garder comme ça si, vous, si ça vous chante mais nous on va continuer le travail sur la partie haute Je prends mon fil, je fais un nœud, pas obligé de faire ce nœud, vous pouvez juste nouer sur le, sur le chausson. Donc, je prends mon chausson, j'enlève les marqueurs, parce que je vais, faire, je vais travailler sur toute la partie là. Donc, je vais aller vers l'arrière et je prends une maille. Donc je vais prendre des mailles sur tout le tour du chausson. Donc j'introduis mon crochet et je vais faire des mailles, ma première maille chaînette et là je vais faire des mailles serrées tout autour du chausson. Je prends ce bout de fil, je le cache en même temps. Je fais des mailles serrées, vous essayez de prélever des mailles sur chaque maille, mais si vous avez euh, votre pied qui est un peu large, prenez des fois, quand il y a euh, quand vous arrivez au niveau des demi-brides, prélevez deux, deux mailles. Si votre pied est, est normal, pas, pas, pas trop large, donc vous prenez sur chaque maille, vous prenez une maille prélever une maille donc je vais faire tout le tour comme ça et je cache en même temps ce bout de fil donc, vous avez le choix de le cacher en même temps de le prendre avec vous ou de le, de le cacher après avec une aiguille je vais faire des mailles serrées tout autour je continue vous voyez là il y a un petit trou donc j'essaie de prendre, quand c'est large, je peux mettre deux, deux mailles serrées. Sinon, s'il se ferme et que ça va, je prends qu'une seule. Donc on fait le tour comme ça. Un tour de mailles serrées. Après, on va travailler en point fantaisie. Ce tour de maille serrées, c'est juste pour prélever les mailles. Sur les mailles où il y avait le marqueur, c'est facile parce qu'on voit très bien les mailles là. Donc euh, dans chaque maille, prenez une maille. Vous pouvez commencer tout de suite. Euh, ce que je fais en maille serrée, vous voulez pas le faire vous pouvez commencer tout de suite euh, en, en point fantaisie donc euh, mailles serré et, et demi bride mais en faisant attention au, à la couleur parce que de, la couleur euh, du point fantaisie est devant donc pour moi il n'y avait pas de problème puisque c'était un tour blanc donc là je fais le tour bleu et ça va ça va pas se voir que j'ai fait un, un, un rang de mailles serré j'essaie de faire de prendre des prélever des mailles serrées là j'arrive à une demi-bride hein? je peux si vous voulez plus de mailles prenez prenez deux mais moi je prends qu'une seule vous regardez l'entrée est ce que ça votre pied va entrer dedans avec ces mesures là et ma mon fil je chose 37 et ça va, ma fille aussi. Donc, c'est elle qui est sur le, le début de la vidéo. Elle a un pied qui est plus fin que le mien, ce qui fait, on voit que c'est un petit peu large, mais mais ça va. De toute façon, c'est elle qui les a pris. Et je termine le tour par une maille coulée. Là, je vais prendre le fil blanc. Et je vais commencer mon point fantaisie. Ouais. Je fais un nœud. Moi, je commence avec un nœud. Je trouve que c'est plus facile, c'est tout. Mais... La maille coulée, je ne vais pas la faire en bleu, je vais la faire en bleu. C'est pour ça que je suis en train de la défaire. Et j'introduis le, le nœud blanc dans mon crochet et je fais la maille coulée. Je tire sur les fils, je vais prendre ce bout de fil blanc avec moi et je vais travailler, je vais faire maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Donc je commence, je fais une maille chaînette. Qui va remplacer une maille serrée et la maille dans la maille suivante je vais faire une bride et on continue en point fantaisie comme on avait fait auparavant à côté je fais une maille serrée ensuite une bride maille serrée une bride, une bride. Une bride. Donc je vais faire tout le tour, maille serrée, bride, maille serrée. Voilà, j'ai terminé le premier tour et je vais faire une, euh, je vais faire encore une une bride. Je vais faire encore une bride, la dernière bride de ce tour et je vais faire une maille coulée en prenant le fil bleu. Donc je prends le fil bleu pour faire ma écoulé et commencer le tour suivant. Le tour suivant, je vais commencer par faire trois mailles chaînettes parce que le, le tour d'avant, j'avais fait une seule. Donc ces trois maillettes chaînettes remplacent une bride. Donc là on va inverser. Continuer, et vous vérifiez que l'entrée, le, le, est-ce que c'est ça va votre pied va rentrer dedans. Donc euh, là, j'ai fait une maille, serrée, une, une maille serrée, là je vais faire une bride, j'inverse quand il y avait une maille serrée je, du tour précédent, je fais bride et quand il y a, quand il y a bride du, dans le tour précédent, je fais maille serrée. C'est le point fantaisie qu'on avait utilisé avant, c'est la même chose, donc c'est le, le point pied de poule. On continue comme ça pendant le nombre de tours que vous voulez selon la hauteur que vous souhaitez. Moi, pour ma part, je vais utiliser trois tours blancs. Donc, vous travaillez jusqu'à la hauteur que vous désirez. Si vous voulez qu soit, que votre chausson soit plus haut, couvre plus. Donc, vous faites plus de, de tours. Oui. Voilà. Moi, je ne fais que trois tours blancs. Et après, je fais des mailles serrées, des tours de mailles serrées, pour que ça se serre un petit peu. Mais vous, vous avez le choix, donc c'est une proposition. Après, c'est vous qui décidez. Donc on continue comme ça. Faites vos, vos tours et on se fait vos tours de point fantaisie et on se retrouve pour commencer les mailles serrées. une hauteur c'est selon comme j'ai dit selon vos désirs voilà j'ai fini mes trois tours en point fantaisie je vais finir ce tour par une maille coulée en bleu pour commencer mes mailles serrées voilà je fais ma maille coulée J'ai déjà coupé le fil blanc, donc je vais le cacher parce que je vais travailler comme bleu maintenant. Je vais faire des mailles serrées dans chaque maille serrée. Je m'introduis et je fais une maille serrée. Maille serrée dans chaque maille. Voilà, ainsi va se terminer ma vidéo. J'espère que vous, que vous l'avez aimé, que vous avez compris mes explications. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire et le like. <rire> le like, si vous l'avez aimé, un commentaire me, me, sera, me f, fera ma joie. Merci. Voilà notre chanson fini et j'ai répondu à, à, une, à une dame qui avait demandé que je fasse le chanson. Je l'avais fait en arabe et là je, je, je l'ai traduit en français. J'espère que j'ai été clair Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Joyeuses fêtes tout le monde, joyeux Noël. Et bonne année si on se voit pas avant.